Bonjour à tous À l'approche des fêtes de fin d'année, je vous propose une expérience qui va vous ravir si, comme moi, vous détestez les ballons de baudruche. Pour la réaliser, il va vous falloir des ballons et une orange. Commencez par bien gonfler votre ballon pour affiner le plus possible le caoutchouc. Armez-vous ensuite d'une orange, et éventuellement de quoi vous boucher les oreilles si vous n'aimez pas le bruit des ballons qui explosent. Récupérez ensuite un morceau de pelure d'orange et pressez-le au-dessus du ballon. Celui-ci devrait exploser. C'est dû au limonène, une substance qui se trouve dans la peau des agrumes, et notamment des oranges. Cette molécule modifie le caoutchouc des ballons et peut assez facilement y créer des trous qui les font exploser. Si vous avez pelé une orange et que vous avez du limonène plein les doigts, vous pouvez même faire exploser des ballons juste en les touchant. Bon, ce n'est pas forcément aussi facile que ça en a l'air. Certains ballons sont plus résistants que d'autres et tous les agrumes ne contiennent pas la même proportion de limonène. Mais quand ça marche, c'est vraiment impressionnant. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo et je vous invite à aller lire les tweets de Brucicor pour tout savoir sur le limonène. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip.